Le cinéma italien d'hier et d'aujourd'hui vous donne rendez-vous au CGR de Niort avec le festival Cine L'actrice franco-italienne Valeria Cavalli, invitée d'honneur du festival, nous explique pourquoi elle a accepté de venir à Niort et son amour des films italiens. J'aime bien les choses qui démarrent, j'aime bien les pionniers, disons. Donc euh, je me suis dit que si on m'a appelé, c'est parce qu'ils ont besoin de moi et, et j'y vais très volontiers. Je pense que le cinéma ancien italien est très connu parce qu'il avait euh, cette sorte d'ironie qu'on ne trouve plus, qui était typique de, de cette génération de metteurs en scène. L'ironie, le sarcasme, euh, ils voyaient toujours dans la vie et dans l'être humain le, le, le côté euh, dérisoire. Je recommande tous les films italiens, <rire> je ne peux pas faire un choix, je ne peux rien dire mais j'ai beaucoup apprécié le fait que Jean-Marc a, a décidé de faire une rétrospective sur Valerio Zulli qui est un metteur en scène italien pas très connu mais qui est de grande valeur. Et donc je, je pense qu'il a très bien fait de, de mettre cette rétrospective dans le festival pour euh, le faire connaître au public français, au New à la limite, après on verra si le reste de la France...